Oui, je vous le dis, politiquement. M. Cazeneuve est responsable de la mort d'un jeune homme. Et je pense okay. que c'est ça qui devrait être acheté, beaucoup plus collé, les paroles. M. Coquerel, est-ce que ce n'est pas justement la preuve qu'on n'est pas sectaire, cest qu'on ne fonctionne pas comme une secte, quand on peut considérer Non, ce n'est pas vous qui nous avez accusé de sectaire, parce que nous avons accompagné notre camarade François on, on Delapierre, de la manière dont nous, nous estimions nécessaire de le faire, puisque pour la plupart, et, est et François était mal en train de le mais nous estimons qu'il y a quelque chose, justement dans le passage à la mort, qui est important, et on s'est fait traiter de sectaire par le monde, plus on a rien à voir avec ça. Bah non, non. Une reprise Alors, en revue de presse de France Inter, là-dessus, oui, exactement en, le lendemain, c'est le le ah, sur le fonctionnement pour remettre son balle dans la machine C'est absolument anormal. Entre oui, oui, oui. citer et écrire, oui, citer et endosser, euh, c'est le travail d'une revue de presse sûr. que de passer la presse en oui. revue. On n'a pas du tout évoqué le sujet, c'est vous qui l'avez remis sur le tapis aujourd'hui. On ne le voyant arriver comme une maison. C'est un signe de paranoïa. Un signe de paranoïa qui est une ouverture d'esprit. Là maintenant je suis paranoïaque. Là maintenant je suis paranoïaque. Faites attention parce que la psychologie en politique, il y a des régimes dictatoriaux qui l'ont utilisé. Je pense que ça ne doit pas être utilisé dans la démocratie. Voilà. Je ne suis pas paranoïaque. Non, je ne suis pas paranoïaque. Mais écoutez, je constate que le mot secte. L'autre jour je débat je débat avec Monucci, qui me sort le mot secte. Avec d'autres journalistes qui me sortent le mot sec dans le monde c'est le mot sec. excusez-moi, mais il y, y a tout un élément de langage L'ai-je prononcé, prononcé, non Non, c'est vous qui l'avez mis sur la table et qui en avez premier. remis cet article oui, du mais monde mais sur la table. Ça n'est pas nous, passons mais comme à autre la chose.